en avant première pour vous parce qu'elle n'est pas encore ouverte au public la passerelle piétonne et cycliste de l'île de Château qui nous emmène directement dans l'axe historique de la Défense à Nantes, de Nanterre à Beson on traverse l'île de Château qui est une euh, qui est resté sauvage puisqu'il n'y a pas moyen depuis la passerelle de descendre vers l'île, il faut partir du pont de château, c'est une super balade, assez ardue, et puis à ma gauche le E, les voies toutes neuves, également un nouveau pont qui nous emmènera directement depuis La Défense jusqu'à Mantes d'ici deux ans, donc c'est un endroit magnifique. C'est un passage qui manquait entre le pont de Beson et le pont de Château. Ça va bénéficier à tous les habitants du côté de Beson. Et c'est également un plaisir de passer dans ce paysage.